De retour ici à la salle d'escrime de l'INSEP où je m'entraîne avec l'équipe de France. Cette semaine, nous avons suivi la championne du monde en titre de ski-alpinisme. Caméra embarquée avec Laetitia Puis Saint-Vincent, première étape de coupe du monde de ski-alpinisme de la saison. Un premier test pour la multiple championne du monde qui, à 29 ans, survole la discipline. Au programme ce jour-là, l'épreuve de course individuelle, 5 ascensions, 5 descentes et 1500 mètres de dénivelé. J'ai envie de m'amuser en fait aujourd'hui, j'ai envie de voir un peu, ça fait longtemps que j'ai pas couru et, et j'ai envie de retrouver un petit peu le, les sensations, ce qui se passe un peu en moi, le, un peu le moteur quoi, savoir si ça va tourner, s'il va falloir gérer, s'il va falloir euh, retrouver un peu tout ça, c'est excitant. Le parcours en lui-même c'est vraiment dans ses cordes parce que c'est un parcours technique, 5 montées, 5 descentes, tout est réuni pour qu'il fasse bien quoi. Après, ça faut les à monter et puis après, euh, tu as des bonnes manip, propres des manip. J'ai l'impression que c'est pas mal les conditions là. Hein. Il y a moins de vent qu'hier encore. Première étape de la Coupe du Monde, donc euh, on va essayer de faire un bon départ pour la saison. 8 minutes, 8 minutes. Allez, petit, allez Elle est devant, l'écart s'est creusé tout doucement. C'est jamais facile, il faut toujours rester concentré. Même si on est devant, on reste concentré, on fait des bonnes manips parce que voilà, c'est quand on se relâche que là, il arrive un problème quoi. Ouais, vas-y. Allez, en tête, je suis en train de l'écart, là. Allez, ça, Allez, ça. Allez, une trente d'avance avec Axel. Après d'ailleurs, j'ai pas la suite, mais j'ai pas vu de filles d'ailleurs au loin. Allez Est bien. Laetitia en tête et là donc au sommet de la pandine là donc au sommet de la troisième montée elle est en tête avec une trente d'avance sur Axel Mollaret. Une 30 de Laetitia Allez, allez Axel Une 30 hein. Allez alors on fait une montée, il y a une bonne descente technique et ensuite de nouveau encore un portage, donc encore deux montées, donc la course n'est pas finie. Là. Il y a des parties techniques, même si on est devant, il faut rester concentré. A ah, tout à l'heure. Laetitia, qui arrive. Laetitia y Tout le long elle a été au début à peu près à 1,30 d'avance. Et après, bah, tout doucement, l'écart s'est creusé parce que bien sûr, il n'y avait pas encore des parties techniques en descente, sachant qu'on en leur enseignant qu'il y a 3 minutes, Bon, euh, sauf erreur, sauf problème, il euh, bah, suffit de skier comme elle sait faire et, et puis il n'y a pas de soucis. Quoi. On avait quand même un, a un bon rythme, ça tirait. Puis après, euh, j'ai réussi quand même à, à trouver mon rythme, à faire un peu le trou sur, sur les descentes, à, à me remettre bien dans ma course. Et puis après, tout s'est déroulé de mieux en mieux. Félicitations. Bon, de la saison, victoire pour la donc, bon, bon, c est c est tout du bonheur pour elle so pour nous Bon, le gros objectif de l'hiver, c'est le championnat du monde quand même. Les conditions sont là, j'ai fait une bonne préparation en automne. J'ai plutôt des bonnes sensations là, début de, début de saison, donc il euh, n'y a pas de raison, euh, ça, devrait, ça devrait le faire, oui. Ça va peut c'est un bon départ, j'espère que ça va continuer comme ça. <rire>